Professionnel, donc, retrouvez dans cette vidéo notre protocole micro needling ou soins manuels et la cosmétologie des produits pour la gamme Athélo en détail. Alors, la gamme Athélo Collagène, c'est celle qui est la plus vendue puisqu'elle répond à une cible client qui cherche le côté anti-âge et retrouver la fermeté et la jeunesse d'autrefois. Alors, cette gamme, attention, ne s'utilise pas pendant et après la ménopause. Elle répond vraiment à la cible client avant ménopause, entre 30 et 45-50 ans. Alors, dès la phase de nettoyage, avec le tonique, vous retrouvez déjà de la Alors, la c'est simplement des micro-capsules de collagène marin qui sont donc beaucoup plus compatibles avec les molécules de la peau pour s'installer en profondeur. Vous retrouvez également déjà de l'acide hyaluronique qui va me permettre de stimuler la synthèse des fibroblastes, donc je le rappelle, collagène et élastine, mais aussi c'est un capteur d'eau qui prend mille fois son poids en eau. Vous retrouvez également du phytoplancton qui va vous permettre d'oxygéner la peau et de l'eau de mer profonde qui va, grâce à ses 99 oligoléments, reminéraliser les barrières cutanées et restaurer le pH. Ensuite, vous travaillez avec le gommage enzymatique mais également mécanique puisqu'il contient des microsphères, mais aussi des enzymes de papaye et de bromélaïne pour euh, évidemment exfolier, éliminer euh, les impuretés et les toxines, mais aussi euh, vraiment euh, réaugmenter l'action kérotolithique. Ensuite, les filles, vous allez travailler avec le cocktail. Alors, le cocktail à télocollagène, il reprend évidemment un haut dosage en vitamine C pour le côté antioxydant, du triple acide hyaluronique, c'est-à-dire de l'acide hyaluronique qui a un poids moléculaire différent pour travailler vraiment dans toutes les couches et sous-couches de la peau, mais également de la télécollagène, de nouveau, des phytoplanctons et de l'eau de mer profonde. Alors, vous allez pouvoir choisir donc à ce moment-là de travailler avec cette gamme ou en soins manuel ou en micro leading puisque c'est avec ce cocktail que vous pouvez travailler le passage des aigus. Si vous travaillez en soins manuel, vous décidez alors à ce moment-là de travailler un massage tonique et régénérant. Nous proposons donc la crème Coenzyme Q10 qui va vous permettre vraiment de travailler avec nos 25 manœuvres tonifiantes et régénérantes pour activer la circulation lymphatique et sanguine. Ensuite, quand vous avez fini ou votre passage des aiguilles ou votre soin actif manuel, vous allez pouvoir mettre la masque collagène. Alors ce masque collagène, tout simplement, vous allez retrouver de nouveau de l'eau de mer profonde pour vraiment reminéraliser la peau après le passage des aiguilles ou la tonification manuelle. Vous allez retrouver également de la mais aussi de l'acide hyaluronique, mais aussi du panthénol et de l'alantoïne pour calmer la peau. Vous allez pouvoir, pendant la pose de masque, travailler avec deux successions de massages grâce à notre set Roller et Gua alors, notre set Roller et se compose en quartz rose pur. C'est une pierre précieuse qui a des vertus calmantes, détoxifiantes et drainantes. Vous allez dans un premier temps faire un massage qui va remonter le galbe de la peau et qui va déjà calmer les effets d'échauffement. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler avec le roller, avec des mouvements descendants pour vraiment drainer et détoxifier ça va apaiser et calmer les rougeurs. Vous allez terminer tout simplement en fin de soin avec notre crème smoothing collagène qui va vous permettre de retrouver les mêmes actifs télo-collagène, acide hyaluronique, vitamine C, phytoplancton, eau de mer profonde. Pour la gamme revente télo-collagène, vous allez pouvoir ravir vos clientes puisque vous travaillez avec les mêmes concentrés actifs. Dans la phase de nettoyage, toujours atélocollagène. Eau de mer profonde, mais aussi phytoplancton et acide hyaluronique. Vous pourrez leur proposer donc un gommage à faire une fois par semaine uniquement avec toujours les enzymes de papaye et de bromélaïne, mais pas le côté mécanique avec les microsphères par contre. Vous pourrez lui proposer donc, euh, le masque collagène pour calmer justement sa peau après le microneedling, mais aussi maintenir les résultats de vos soins manuels. Et vous pourrez lui proposer également le Cet Roller et Guacha pour faire pénétrer ses actifs au quotidien. Alors les actifs au quotidien, ben, vous retrouvez simplement un sérum qui va évidemment travailler avec un résultat immédiat pour regalber évidemment la fermeté du visage grâce à la télécollagène, euh, stimuler et travailler sur les rides avec l'acide hyaluronique et même le triple acide hyaluronique, la vitamine C comme antioxydant. Au niveau du contour des yeux et... Ça fait énormément de bien. Donc avec le gouache, qu'elle aura mis au frigo. Vous pouvez drainer les poches puisque vous allez retrouver également de la taurine de Rania Rubens en plus de la télécollagène et de l'acide hyaluronique. La taurine va vraiment permettre de drainer les poches. Vous avez de la feuille de vigne qui, elle, va vraiment permettre de stimuler la circulation pour diminuer la coloration des cernes et travailler aussi avec de l'iris qui va vous permettre de calmer la peau. Au contour des yeux pour un meilleur confort. Vous retrouvez enfin la crème Smoothing Collagène utilisable matin et soir avec de nouveau de la télocollagène, de l'acide la hyaluronique et de la vitamine C. Voilà les filles, il n'y a plus qu'à travailler